Chers camarades bonjour. Vous avez le nez bouché Alors ces 6 astuces pour déboucher votre nez en quelques minutes sont faites pour vous. La vapeur générée par une douche chaude est un remède très efficace pour déboucher un nez pris et pour vous soulager immédiatement, les rhumes font partie intégrante de notre vie. Notamment dans les périodes où nous sommes exposés à des changements continus de température, comme le début du printemps et de l'automne. Les rhumes provoquent en nous un mal-être général qui ne fait que s'aggraver lorsque nous avons le nez bouché. Nous ne parvenons pas à faire entrer suffisamment d'oxygène dans notre corps si nous tentons de respirer par la bouche. La qualité de celui que nous faisons pénétrer dans nos poumons sera moindre. C'est la raison pour laquelle il est important de déboucher votre nez lorsque vous vous trouvez face à une telle situation, cela vous permettra d'améliorer tous les symptômes qui sont liées à cette pathologie saisonnière. Prêtez donc attention aux astuces suivantes pour déboucher votre nez, car la différence que vous ressentirez en les mettant en pratique va vous changer la vie. Voici les 6 astuces pour déboucher votre nez en quelques minutes. 1. Manger pimenté. Les aliments piquants permettent de dissoudre les mucosités et de déboucher votre nez en seulement quelques minutes. La durée de cet effet n'est pas très importante, mais pourquoi ne pas profiter ponctuellement des bienfaits des aliments que nous ingérons Pour profiter de bons plats et lutter contre votre nez bouché, ajoutez des oignons et de l'ail cru dans vos préparations, ainsi que des condiments pimentés comme le wasabi, le piment de Cayenne ou le piment d'Espelette. En plus d'ajouter à vos plats des aliments nutritifs et bons pour votre métabolisme. Vous allez soulager les symptômes les plus désagréables de votre hume. 2. Massez vos sinus nasaux. Les sinus nasaux sont les cavités qui se trouvent juste au-dessus de la cloison nasale. C'est à cet endroit que peuvent s'accumuler des mucosités. En faisant un petit massage circulaire dans cette zone, vous allez les dissoudre et apaiser les douleurs que vous pouvez ressentir. Comment le réaliser Apposez le bout de vos index et de vos majeurs sur vos sinus, juste en dessous de votre cavité oculaire, puis bougez-les de manière circulaire. Durant 20 à 30 secondes, occupez-vous des zones plus proches du nez. Puis, occupez-vous de celles qui se trouvent au-dessus du nez. Enfin, appuyez vos doigts sur vos pommettes et faites des mouvements circulaires vers l'extérieur. 3. Contrôlez votre respiration. Avez-vous déjà essayé de déboucher vos oreilles en vous bouchant le nez et en soufflant La technique que nous allons vous proposer pour décongestionner votre nez se base sur le même principe, même si elle n'est pas tout à fait la même. Comment la réaliser Respirez profondément et bouchez-vous le nez. Et maintenant cette position, essayez d'expulser l'air de votre nez tout en marchant, jusqu'à ressentir une sorte de gêne. À ce moment, enlevez votre main de votre nez et respirez normalement. Asseyez-vous et vous verrez qu'en quelques minutes seulement, votre nez sera complètement libéré. 4. Injectez une solution saline dans votre nez. Dans ce cas, vous avez deux options. Achetez un liquide tout prêt en pharmacie ou en fabriquez un à partir des ingrédients que vous avez déjà chez vous. Les deux sont tout aussi efficaces mais, comme vous le savez, nous privilégions toujours les remèdes maison, notamment lorsqu'ils sont aussi simples que celui-ci. Vous n'aurez qu'à faire bouillir de l'eau avec du sel et à laisser le tout refroidir. Une fois que votre solution est prête, utilisez une lotion nasale ou une poire pour insérer le liquide dans vos narines. Il va fonctionner comme un dissolvant et déboucher votre nez immédiatement. 5. Pensez à la menthe. Comme nous le savons, la menthe est très utilisée contre les rhumes pour soulager les problèmes respiratoires, grâce à sa teneur en acide acétique et en acide ascorbique. La puissance de ces substances est telle qu'en inhalant un peu de menthe ou en préparant un onguent mentholé pour les voies respiratoires, tous les symptômes du rhume disparaîtront en peu de temps. 6. Prenez une douche chaude. Les vapeurs d'eau pénètrent facilement dans le système respiratoire, de manière à diluer rapidement les mucosités qui empêchent l'air de pénétrer normalement dans vos poumons. De plus, l'eau chaude peut permettre de décongestionner rapidement le nez lorsqu'elle pénètre directement dans les narines. N'ayez pas peur d'aggraver votre condition en prenant une douche chaude pour déboucher votre nez. Dès que vous sortez de la douche, séchez-vous bien et vous n'aurez pas de problème. De plus, gardez bien à l'esprit que vous devez expulser tous les microbes qui sont contenus dans vos éternuements et dans les mucosités expulsées par la toux. Si vous suivez tous ces conseils, vous pourrez rapidement vous débarrasser de votre hume. Vous retrouverez tout votre bien-être et vous pourrez respirer normalement.